La stratégie, la stratégie qui rapporte en immobilier. Yo les esprits gagnants, c'est Damien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si c'est ta première fois sur la chaîne, je te recommande fortement de cliquer sur le bouton s'abonner ainsi que sur la cloche pour recevoir toutes mes pépites sur l'investissement immobilier reste bien jusqu'au bout de la vidéo car j'ai aussi un cadeau pour toi. Donc dans cette vidéo on va voir les 5 stratégies qui rapportent gros en immobilier. La stratégie numéro 1, une obligation pour moi c'est l'achat revente. Alors je ne te parle pas d'achat revente en marchant de bien, ça marche et c'est très bien mais il faudrait une vidéo d'une heure voire plus pour te parler de ça. Là on va faire juste du tactique, c'est-à-dire l'achat revente qui va te permettre de, de te propulser euh, en tant qu'investisseur immobilier l'achat-revente sur la résidence principale. C'est juste magique. On dit qu'en France, il y a une énorme fiscalité. L'achat-revente sur la résidence principale, c'est l'une des dernières niches fiscales. Je vais te donner un petit exemple, tu vas me dire si tu kiffes. J'ai fait un achat-revente sur ma résidence principale il y a maintenant quelques années et j'ai fait une plus-value de 150 000 euros. Il y a quelques mois, pour une conférence, je faisais le calcul, c'était 11 années de SMIC. Mets-moi dans les commentaires si demain, je te mettais sur ton compte bancaire 150 000 euros, qu'est-ce que ça changerait pour toi Et l'achat-revente, en fait, ça va te permettre de faire ça sur ta résidence principale. Donc, c'est le meilleur truc à faire. T'es es locataire, c'est cool. Tu te concentres pour aller essayer d'acheter une résidence principale donc pour toi, mais dans une vision de faire une vraie opération d'achat-revente. Et le gain que tu vas faire, il y a quelques petites choses à faire attention pour bien justifier d'avoir vécu dedans, etc. Le mieux, c'est vis une petite année dedans comme ça, bah, C'est comme si tu vivais à l'œil et que tu payais rien puisque tu vas récupérer beaucoup d'argent à la fin de l'année. Et voilà, à la fin de l'année, tu vas récupérer 80 000 euros, 100 000 euros, 150 000 euros, peut-être 200 000 euros, etc., etc. Et ça va te permettre de faire quoi De passer à la stratégie numéro 2, d'aller faire de l'investissement plus classique, par exemple du, du, du nu avec des travaux. Mais tu vas avoir, grâce à la stratégie numéro 1, ramasser beaucoup d'argent. Et comme tu le sais, quand tu vas aller voir ta banque, tu as ton salaire de base qui ne peut pas changer si tu es salarié, qui peut difficilement changer en tout cas. Mais tu vas arriver tu vas dire, écoutez, j'ai 100 000 euros de côté, j'ai 150 000 euros. Ton banquier, ça, il, il va avoir l'œil qui pétille quoi. Il, ça va être, euh, lui, c'est un bon coup pour moi parce qu'il veut ramener de l'épargne. Ce n'est pas sur le crédit immobilier que ça va intéresser directement, c'est sur gagner une relation avec un nouveau client et de l'épargne, c'est magnifique pour lui. Du coup, ça va amener à pouvoir faire des autres stratégies dans l'immobilier, donc la stratégie numéro 2, que je vais te présenter, c'est du nu. Du nu, on dit que tu te fais tuer au niveau des impôts et ça, c'est vrai. Par contre, du nu associé à énormément de travaux, je te donne un exemple. Tu achètes un immeuble 80 000 euros et tu fais 150 000 euros, 200 000 euros de travaux. Dans ces cas-là, tu as une enveloppe de travaux que tu vas pouvoir retirer de, ton, de, tes, revenus, de tes revenus fonciers qui va te permettre de gommer pendant plusieurs années euh, ton imposition et peut-être qu'à un moment tu paieras de l'impôt, peut-être qu'à ce moment-là tu arbitreras ton patrimoine si besoin ou alors que tu referas des travaux dans ce bien ou dans un autre bien que tu vas acheter. Voilà, petit bémol, pas bémol mais attention, c'est quand tu commences à faire une stratégie de déficit grâce aux travaux, cela veut dire qu'il va falloir ré régulièrement acheter à nouveau avec la même stratégie pour recréer du déficit. Mais toi, si tu me suis, c'est que tu es un investisseur. C'est que tu veux continuer à acheter, à acheter, à acheter. Donc, ça va tout à fait euh, aller avec ça. Mais par contre, stratégie avec gros travaux. Là, on ne parle pas de 5 ou 10 000 euros de travaux. Il faut que y ait des gros travaux. Et petite euh, cerise sur le gâteau, c'est que la première année, si tu l'achètes en non propre ou en indivision, tu vas pouvoir retirer environ 10 000 euros de ton impôt sur le revenu. C'est valable que la première année. Pour, pour les années suivantes, tu ne pourras retirer que du revenu foncier le déficit que tu auras reporté. La stratégie numéro 3, c'est la location meublée, donc plutôt LMNP. Ça va bouger, mais aujourd'hui, en tout cas, c'est une stratégie qui est vraiment intéressante. On peut même mettre LMNP LMP qui a aussi des, des, certains avantages. Alors, il y a des inconvénients, mais il y a certains avantages. En tout cas, la location meublée, c'est comme le nu, à la différence près que tu as une obligation d'équiper le bien euh, d'un certain niveau. Donc, je te mettrai dans la description de la vidéo le, le lien vers un site où euh, on te met l'ensemble de ce qu'il faut euh, pour, euh, pour être euh, conforme à la location meublée. Aujourd'hui, c'est une niche fiscale, on ne va pas se mentir. Ça permet de baisser euh, sa base taxable et du coup de ne pas payer d'impôts pendant plusieurs années. Est-ce que ça va bouger Oui, parce que c'est dans, euh, dans le radar euh, du gouvernement. Donc il va y avoir des, euh, des retouches par rapport à ça. Quoi exactement On n'en sait rien pour l'instant, mais il, y avoir, il va y avoir certaines retouches. Mais en tout cas, la location meublée slash euh, pourquoi pas booster ça avec de la colocation. Et là, c'est une vraie stratégie euh, gagnante euh, pour toi dans l'immobilier. La stratégie numéro 4, c'est la location courte durée. Là, tu vas coupler de la stratégie immobilière avec de la prestation hôtelière. Pour moi, euh, la location courte durée, la partie où on, fait, on, rend, on rend une prestation euh, sur les draps, sur l'entrée euh, dans les lieux, etc c'est de la prestation hôtelière. C'est pour ça d'ailleurs qu'on va payer une taxe de séjour. On est sur, euh, ben, tu vas être sur du meublé de touristes, tu vas être sur de la vraie prestation. Tu dois être en concurrence avec des hôtels. Donc, c'est un mix entre investissement immobilier et prestation hôtelière. Mais ça, ça va te faire un boost dans ta rentabilité. Donc, par exemple, si ton objectif, c'est de quitter ton, ton travail où tu gagnes 1500 euros € et tu veux quitter ton travail euh, dans les 6 à 12 mois, le plus rapide, c'est d'aller faire directement de la location courte durée. Attention, par contre, tu quittes ton travail vers quelque chose qui va te rapporter beaucoup d'argent mais en cas de changement de réglementation, il faut vraiment que tu te construises plusieurs sources de revenus parce que sinon ça sera un retour à la casse salariale. Et la cinquième stratégie qui est en fait un potentiel mix de tout ce qu'on a vu avant, c'est l'immeuble de rapport. L'immeuble de rapport pour moi c'est tout simplement acheter euh, en gros des appartements dans lesquels tu vas pouvoir faire potentiellement du nu avec travaux, tu vas pouvoir faire euh, du, de, de, de, du meublé voire de la colocation, tu vas pouvoir faire de la location euh, courte durée tu vas pouvoir en fait, mettre en place tout ce qu'on a vu juste avant toutes les stratégies qu'on a vu avant et tu vas le faire juste en masse c'est à dire que bah, tu vas faire un seul projet qui sera l'équivalent de 10 projets si tu avais acheté à la découpe chaque appartement donc on résume les cinq stratégies qui vont rapporter gros euh, en immobilier numéro 1, l'achat revente mais focalise toi juste sur l'achat revente de ta résidence principale la numéro 2, acheter en nu, mais avec une grosse enveloppe de travaux pour pouvoir faire du déficit foncier. Stratégie numéro 3, location meublé slash colocation, puisque souvent, on fait une colocation pour que ça aille du sens, c'est en meublé. Donc voilà, du meublé, voire booster encore plus avec de la colocation. Stratégie numéro 4 de la location courte durée et la stratégie numéro 5, c'est de l'immeuble de rapport qui est en fait un, un combo de plusieurs stratégies qu'on a vu juste avant. Avec tout ça, tu es sûr de réussir dans l'immobilier. Maintenant, il y a un truc qui est vraiment important. C'est quand tu vas prendre une stratégie, tu ne te dis pas au bout d'une semaine, euh, je voulais faire de la courte durée, mais euh, au bout d'une semaine, non non, en fait, euh, euh, non, non, en fait, je vais faire de la colocation. Non, non, en fait, je vais faire du déficit foncier. Tu prends une stratégie et tu focuses dessus pour ensuite faire ton étude de marché, voir là où tu veux le faire, si c'est si vraiment euh, faisable. Et dans ces cas-là, tu te lances à fond et tu es focus pendant un moment sur une stratégie. Ça ne veut pas dire que tu dois faire que cette stratégie pendant les 10 ans qui vont suivre, mais pendant quelques mois, tu te focuses sur une stratégie. Donc, mets-moi dans les commentaires quelle est la stratégie que toi tu choisis dans l'immobilier pour être un, un investisseur gagnant. Ça m'intéresse et je, comme ça, on va pouvoir voir si on est plus euh, dans l'audience, s'il y a plus d'immeubles de, euh, de rapport, achats-revotes, euh, colocation, location, courte direct, etc., etc. Donc, en tout cas, voilà, mets-moi ça dans les commentaires et mets-moi un gros like si tu as aimé cette vidéo, partage-la à tes amis. Et comme je te dis au début de la vidéo, j'ai un cadeau pour toi, c'est ma formation sur la simplification du droit et de la fiscalité, donc je le fais en partenariat avec mon frère Cédric Lamy, fondateur du cabinet Partners in Law, donc il est avocat au barreau de Paris. Tu trouveras le lien dans la description de la vidéo, tu mets juste ton prénom et ton email et on te l'envoie immédiatement. Et comme à chaque fois, donc après cette belle vidéo où on a vu les stratégies pour gagner euh, du gros argent avec l'immobilier, ne reste pas un consommateur, mais deviens un producteur, passe à l'action, à très vite. Ciao, ciao